dans votre signe. Et bien sûr, les plus chanceux seront vos chers béliers, les sagittaires et les lions. Donc, ça va être une journée pleine d'énergie et de vitalité. Votre optimisme et enthousiasme vous rendent irrésistibles et audacieux. Vous prenez vos démarches et vous négociez et discutez avec beaucoup de confiance, de tact et de certitude. La seule chose, il faut être prudent dans la prise de vos démarche. Surtout si vous planifiez lancer un nouveau projet. Il y aurait quelques confusions et l'image ne serait pas vraiment claire. On pourrait être, trop belle, ou pourrait être trop belle ou encourageante, mais qui pourrait porter à déception par la suite. Alors, analysez bien vos démarches et les conséquences. Mardi et mercredi, ainsi que jeudi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre deuxième maison. La belle ambiance continue et vous aurez la confiance en vous et en vos capacités et votre efficacité, ainsi que la détermination et l'enthousiasme pour accomplir vos tâches ou Participer aux activités de groupe, mais vous pourriez être trop hâtif à vous engager, ce qui n'est pas vraiment recommandé avec la conjonction de Mars, votre gouverneur à Neptune. L'image pourrait ne pas être euh, claire pour vous, toujours, comme la dernière journée. Il faut examiner les choses plusieurs fois avant de vous engager que ce soit au niveau de votre argent ou vos relations. Jeudi, vous vous sentirez très bien dans votre peau et vous vous sentirez très à l'aise avec le public et dans les activités sociales. Et cela continuera aussi vendredi. Mais vendredi, cela pourrait excéder l'acceptable. Vendredi et samedi, la lune sera dans les Gémeaux, votre troisième maison. Mais vendredi, cela pourrait, comme j'ai dit, excéder l'acceptable au niveau de... Euh, dans le sens que vous pourriez devenir trop assertif et trop confiant, ce qui pourrait causer des frictions avec vous, soit vos collègues ou, ou vos amis. Alors, il faut modérer la cadence, vendredi et samedi. Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre quatrième maison. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité et votre ouverture d'esprit durant cette période, car... Une impulsivité au niveau des réactions et de votre parole, de la parole, pourrait perturber l'ambiance chez vous. Des tensions imprévues pourraient s'imposer et il serait à vous de les gérer judicieusement, avec votre diplomatie et votre tact. Soit votre sensibilité ou la sensibilité de vos bien-aimés pourraient être